Donc je vais rajouter une deuxième séance sous ma première séance. Donc je vais en dessous de ma première séance, je crée une nouvelle séance. Je lui donne le titre « Les solides »,« Séance 2 »,« Les solides usuels ». Cette séance va durer 50 minutes. plus 20 minutes de recherche à la maison je vais donc euh, commencer par euh, une première description du et pour ça je vais rajouter donc une image alors cette image je l'ai déjà récupérée depuis mon ordinateur je l'ai glissée dans l'explorateur et elle est juste à déposer ici ensuite je vais rajouter une autre activité. Donc je rajoute une nouvelle activité que je vais appeler le dé à jouer. Au niveau matériel pour les élèves, un dé à jouer par groupe. Et puis là, bien observer le dé avant de répondre aux questions de l'exercice. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est au-dessus de, de ma, dans ma séance, au-dessus de la première activité, de rajouter une consigne, une remarque pour les profs, parce que les profs ne vont pas comprendre euh, ce que je vais faire avec ces deux activités-là sans explication. Donc, il s'agit vraiment d'exercices de, de, de, qui vont être utilisés après un travail de manipulation en classe. Donc là, je l'ai récupéré depuis un autre document que j'ai sur mon ordinateur, j'ai fait un copier-coller. Là, euh, j'ai mon texte et j'ai mis un exercice ici contre. Pourquoi Parce que tout simplement, je vais transformer ce paragraphe en texte en vis-à-vis. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre ici un lien vers un site web, le D classique, qui se trouve sur un site, les matou Mateux. Mais je pourrais aussi mettre une image. Euh, à la place. Donc là, je vais faire un lien web, je vais aller en ligne, je trouve le site du matou-mateux, je fais CTRL A je fais copier, je retourne dans mon logiciel, je le colle, je vérifie que le, le lien est vraiment actif, donc j'ai une petite coche verte, et ça me permet d'éviter de, de, les erreurs de copier-coller. Je mémorise, et le lien, maintenant, devrait être actif. Donc, nous vérifions une, autre, une deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai une première séance, j'ai une deuxième séance, j'affiche ma séance, j'ai l'image du test j'ai la consigne pour les explications pour les profs, et là, en dessous, j'ai le lien qui va m'ouvrir le site web. Alors là, voilà, il m'envoie sur le site web. Donc tout fonctionne correctement. Je retourne dans mon éditeur. Et je vais rajouter cette fois-ci une troisième et dernière séance. Donc en double-cliquant, je peux replier mes séances. Je rajoute une dernière séance. Donc je vais, aller, je vais faire vite. Séance 3. Je vais faire très court. Euh, la durée, 10 minutes. 10 minutes à la maison 10 minutes à la maison plus 20 minutes en classe pour la correction des devoirs donc là pareil je vais récupérer je vais faire, je vais changer je vais supprimer l'activité texte et multimédia pour mettre une activité plus courte parce que ça va être très court je vais globalement donner un exercice, un exercice sur document à faire à la maison. Et ce document, je l'ai téléchargé. C'est un point doc hein, que j que, j que je fais glisser déposer. Et le lien va donc le lier dans mon document. Alors, je vais faire une dernière, euh, un dernier aller-retour. Euh, je vais récupérer ce texte-là. Copie, je retourne dans mon devoir, là. Et je vais... Le... D'abord, il manque le titre, donc chercher trois petits points... Au niveau de cet endroit-là, je mets une remarque prof, je colle le texte. Et puis, je vais changer, je vais le rendre important, ce passage de la, de, du théorème de Descartes. Je le rends gras. Donc, j'ai des outils aussi pour faire de la mise en page, je peux faire des tableaux, etc. etc. Alors, on va, ne on va pas rentrer dans les détails. Euh, je vérifie une dernière fois que la troisième séance est bien là, voilà. Et on va passer à la publication, ainsi que donc, la sortie web ou la sortie papier.